Terminé, tu oui. sais, tu nya, nya, nya, nya. mais avant non tout poète. Merci. Bon, voilà, j'écris ai, euh, de la poésie depuis très longtemps. Puis je me suis aperçu que ça ne vendait pas du tout et que ça ne se lisait pas beaucoup non plus. C'est pas que je vais y vendre à tout prix, enfin j'ai envie d'être lu. Et puis autour des années 2002-2003, j'ai commencé à faire de la prose, c'est-à-dire à écrire des nouvelles, à les placer dans des dans des îles, dans des revues, dans des anthos. Puis euh, une fois qu'un éditeur s'est trouvé intéressé par ce que je faisais, bah, j'ai publié, bon, publié deux recueils chez lui, les boutons électriques, et ensuite bah, j'ai commencé ma série d'enquêtes de, préhistoriques, un roman jeunesse, et là on prépare, et qui sort l'an prochain, un gros roman de fantaisie spaghetti. C'est comme le western spaghetti, en fantaisie, avec trois lignes narratives, un machin, un petit peu chaud à écrire, et ça fait un petit moment que je suis dessus et voilà, Lionel, je vais te laisser, merci Lionel super, tu as... merci. et donc Lionel, je te je laisse suis... te présenter donc, je suis Janine Davos, je suis le support technique euh, donc je, donc euh, bon, moi je suis principalement auteur en fait pas mal de choses, un peu direction d'ouvrage je dirigeais une revue de fantaisie dans les années 2004 qui s'appelait Aspodal euh, aussi et, euh, des influences, en particulier le cycle d'Ambre, des princes <coughs> d'Ambre, euh, puisque Moise euh, voilà, Elasny est un des, des noms qui est malheureusement en train d'être de plus en plus justement oublié, alors que euh, c'est un, un styliste, on parle de c'est un styliste formidable. Euh, il est euh, un, capable de jouer avec les mythologies d'une manière que je trouve qui est unique dans le paysage de la littérature de imaginaire. et en plus, euh, il, y a une, il y a un esprit et une. une, une Dire dit en anglais « wit euh, », la, la, la puissance de, de l'esprit, une finesse d'esprit de, de... Voilà, une une, une, une qui est également pour moi euh, quasiment unique dans le paysage de la littérature. Je voulais proposer à la limite, c'est commencer par voir à quoi il ressemble. Là j'ai une, euh, une vidéo d'assez mauvaise qualité qui a été enregistrée à une convention de fantaisie en 1986, il y a 31 ans, et Zelazny lit euh, bon, deux textes, une nouvelle, et vers la fin, il y a un extrait de Blood of Amber, c'est-à-dire le, le 8e ou 9e, le, le 9e, je crois, euh, tome de, euh, des Princes d'ambre. Un ah, des derniers, voilà. Le dernier, c'est Prince of Chaos, mais ça doit être la, euh, le pénultième ou lanté Et donc, bon, voilà. Je vais lancer ça. C'est le sixième, le second. sixième. D'accord. Ah bah oui. Donc c'est celui qui suit les, les atouts de la vengeance. C'est ça. Donc voilà. Ah oui, c'est tout déformé. Hein. Je suis désolé. Please, I say, crash, passed, am in the garage, in the stacks remainder repair but... we never noticed led to the backup unit, and on the recall, low key 7281 with an ultra-miniature magnetic couple memory. It is always good to have a clear line of retreat. In that, I can still reach back to operate the unbalanced household peripherals. J'ai des calls à tous les autres, en accordance avec le Je vais essayer de dans ce soir. on voit que, apparemment il a un public extrêmement réceptif, et que lui-même s'amuse beaucoup. Bon, ça se fait plus dans les conventions américaines de lire de longs textes comme ça. Bon, on a qui le fait sur des textes assez courts. Là, ça dure plus d'une heure la vidéo, avec une salle hyper acceptive. Donc, euh, là, à ce moment-là, Zelazny, si vous voulez bien, je fais hein, une petite bio-biblio rapide. Hein, est déjà un auteur quasiment mythique, en 86 et qui d'ailleurs, bon, qui meurt 9 ans plus tard, hein, il est mort assez jeune, à 58 ans, en 1995, et qui euh, à ce moment-là a bah, déjà fait la, la plus grande partie de son œuvre finalement, puisque la dernière période, c'est un auteur un peu comme Picasso, il a des périodes, et la dernière période de c'est celle des collaborations, principalement. Il collabore avec un certain nombre d'auteurs de science-fiction, ce dont on va parler. Donc il est né en 1937 dans l'Ohio, dans la banlieue de Cleveland, dans une petite ville qui s'appelle Euclid. Euh, d'un papa polonais immigré, récent, et d'une mère qui a des origines irlandaises. Donc, bon. euh, son père meurt assez vite et c'est une thématique qu'on trouvera assez fréquemment chez Elasmi, le père absent, hein, qui, est, qui est flagrante dans les deux cycles tempres. Hein, le... Oberon a disparu dans le, le premier cycle, et la succession qui déclenche tous les événements, hein, la guerre de succession, et le narrateur des, des, de phrases d euh, enfin, la première série d'Ambre étant un certain Corwin, un euh, fils, Merlin, qui est le, le héros, le personnage principal de la deuxième série. Et cette fois-ci, c'est Corwin qui a disparu. Donc, on a des... Mais on a ça aussi dans... On va, je vais parler un peu plus moi de, de l'île des morts. Et le premier texte à mettre en scène, le personnage de Francis Sandow, hein, le, le, le... Ce personnage extraordinaire de, de l'île des morts est un texte qui s'appelle « Lumière lugubre, ou enfin, « Dismal Light » et dans lequel on voit un homme qui… bon, ou, ou, ou, je vais faire un spoil, tant pis quoi. Où un gars est en prison sur une planète de prison autour de, de Bétélieuze et… Il attend son père, qui ne vient pas, qui ne vient pas, et on apprend à la fin que son père, c'était Sando, et qui finit par venir, mais au moment où l'étoile explose, pour le, venir le prendre au tout dernier moment. Donc il y a une thématique du père, hein, c'est bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, je euh, vais enfin, faire une petite analyse de bazar, mais il y a quelque chose qui est, qui est assez fort chez Zelazny, dans d'autres textes aussi, bon, euh, bon euh, Zelazny, en polonais, ça signifie « métallique ». Hein, c'est quelque chose. On a des, des personnages métalliques souvent chez hein. C'est Zevasni, il me semble, je crois que ça désigne très exactement en fait euh, l'éclat incandescent qui jaillit quand tu frappes sur la forge. En fait, ah waouh c'est beau ça. Ah. ça. La, les éclairs, la lumière, ah, bah, c'est amusant quand même que le nom euh, se retrouve à ce point dans son œuvre, parce que l'incandescence et l'éclat et euh, et puis, puis l'idée de frapper, hein, c'est un geste presque mythologique, hein, le forgeron, le vulcain, etc. Non, non, il y a quelque chose, bon, c'est pas que je sois lacanien, que je crois forcément à la puissance mais il y a quelque chose quand même, je, je pense, à, à creuser par là. Bon, après, ben, il, il rentre en fac, il suit des études littéraires, hein, euh, à partir de 1955, d'abord à Cleveland, hein, il, a, il sera avec l'équivalent d'une licence, il va ensuite à New York, à l'Université de Columbia, et là, il, euh, il passera un master sur le théâtre élisabétain. Ah, donc, c'est-à-dire Shakespeare, Marlowe, Ben Johnson, tout ça. Il euh, y a peu de textes élisabéthains euh, de Zelazny. Il y a une nouvelle, peu connue, qui s'appelle « Qui dérangera mes os ?»« euh, Qui dérangera mes os sera ?» sera maudit. C'est ce qui est écrit sur la tombe de Shakespeare, en fait. Et si je pense, euh, la seule nouvelle directement shakespearienne de Zelazny, même si par exemple le son d'une nuit d'octobre, hein, son, son dernier texte long, euh, fait référence à, au songe d'une nuit d'été. Euh, donc il, bon, il fait une sorte de service militaire là, dans les Ohio National Guard euh, vers 1960-62. Et entre-temps, il a déjà écrit, il a déjà envoyé à des fanzines dès 53-54 des nouvelles, science-fiction des fantaisies, mais il écrit de la poésie. Il écrit de la poésie euh, à plusieurs recueils. Là, j'ai amené deux recueils qu'il a publiés, mais une fois qu'il a été connu. Alors, attendez, les titres sont... Euh... J'arrive pas à traduire le titre, d'ailleurs. « To spin is a miracle cat ». Hier, j'ai demandé à Christophe Thiel ce que ça voulait dire. Il m'a dit « Ah, euh, bonne question !» Parce que tourner est comme un chat miraculeux ou miraculé. J'ai dit oh, « oh, On veut dire miraculé ?» C'est bizarre comme acception du terme. Puis Spin, il y a l'idée le, le, de, finalement, le tournoiement, mais il y a également Spin, ça peut également être relié au fait d'adapter, de, de tisser. Enfin, ça peut être également, le, le, peut y avoir, ça peut être une, une version archaïque du fait de, de, de tisser quelque chose. D'accord, parce que le fuseau, parce que tout ça, d'accord, ouais. ok, il y a un petit mot au clair. Donc voilà, tout Spin, les est Miracle 4. Le jour où un éditeur on va le traduire, il s'amusera à traduire le titre. L'autre recueil, non, je ne me rappelle jamais du titre, c'est euh, When Pussy, Pussy Willows Last in the Cat Yard Bloomed, euh, quand les chatons de saule fleurissent dans l'arrière-cour où vivent les chats. Ce qui serait quand même un titre un peu invraisemblable, pour... Donc il faudrait trouver un autre titre. Alors bon, c'est une poésie qui fait par exemple penser un petit peu à ce qui se fait aux États-Unis à l'époque. Euh, je ne sais pas si le nom de Sylvia Plath vous est familier. Hein, on a une poésie qui, qui n'est pas du tout euh, archaïsante, hein, il, est, il est plutôt dans, euh, dans l'avant-garde, hein, il fait des choses qui sont totalement... Euh, c'est pas un taillon, c'est quelqu'un vraiment qui a un don pour ça, euh, et qui, qui, qui est euh, super dur à traduire, essayé, là j'ai essayé d'en traduire, c'est très elliptique, c'est hyper polycynique aussi, la, la, la poésie de Zelensky c'est... C'est presque du... Euh, c'est encore plus condensé, je trouve, qu'à c'est euh, Chaque vers, euh, avec toute la polysémie des mots, peut avoir parfois deux, trois, quatre sens, et ça rend ça un peu plus fort à traduire. Donc à traduire, bonjour, oui. Je... Oui, parce que... pour euh, faire un panorama un peu de l'époque. On a une époque de la science-fiction où, avec le développement des sciences humaines, on a tout un, un nouveau champ d'expérimentation qui s'ouvre, euh, Qu'on va retrouver euh, dans certains ouvrages de Sid je pense en particulier à L'homme dans le labyrinthe, ou dans l'oreille interne, euh, tout le travail de Delanni, les euh, poètes à côté, etc., où à la fois d'un côté il y a un jeu sur. Euh, fascination, un intérêt pour les sciences humaines, et qui du coup vont être investis dans, dans des œuvres de science-fiction. Euh, la linguistique, Babel 17, qui a des dans, dans de la livre, l'affaires sont sur le langage comme arme. Euh, et euh, et Zelazny sont aussi là-dedans. Et lui quelque part, qui va devenir euh, le plus grand euh, joueur de mythologie, euh, y compris jusqu'à aujourd'hui. Qu'on est dans dans notre littérature. Euh, on a éminemment qui s'est développé depuis, mais la grande force de Zelazmi, c'est sa capacité d'hybridation. Il était une époque en fait où il se reconnaissait pas exactement dans ce qui se passait du côté de la fantaisie ou du côté de la science-fiction, qui trouvait trop cadré, trop pris dans un carcan. Et là peut-être aussi qu'il y a des poètes aussi, c'est pas pour rien, c'est un certain un rapport un peu un peu, au langage et aux choses. Et du coup dans certaines cités de cette époque, et en particulier dans Seigneur de Lumière, dont je parlais un peu plus tard, il a voulu faire des. Il a pas choisi de faire quelque chose de. le Il le met même, même à son. À son, à son je ne dirais pas à son acclimé, mais dans Créature, enfin, Royaume d'ombre et de lumière en français, qui est un roman de science-fiction euh, où il utilise la mythologie égyptienne. C'est quasiment un, un roman écrit en bonne partie en écriture automatique. Voilà, c'est ça, c'est moins évident à lire justement, parce qu'il y, y a des moments où c'est de, de la poésie et effectivement qui, on n'est pas loin de l'automatisme. Bon, c'est un roman poème d'ailleurs, hein, on n'est pas vraiment, dans un, on n'est même pas du tout dans un roman canonique traditionnel. Il, il expérimente rarement des formes aussi extrêmes. Hein. Non, c'est là, on l'écrit plus loin, mais l'expérimentation oui. enfin, n'est pas toujours couronnée de succès. Alors, on a un peu une discussion avec Timothée, moi j'ai une certaine tendresse pour euh, « de d'ombre et de lumière euh, ». Il y a plein de passages qui ne fonctionnent pas, au niveau de l'intrigue, c'est complètement foutraque. Mais du coup, de par expérimentation, y a, on, on parlait de déclinage, d'étincellement, il y a des petits moments de génie. Non, je suis toujours pour ça, c'est intéressant. Globalement, ce n'est pas une réussite. Après, bah, c'est élastique quand même, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont planants. Je suis, suis d'accord. Oui, non, non, on est un peu d'accord quand même. C euh, je l'aime moins que tu ne l'aimes, apparemment, parce qu'il y a tellement d'autres choses géniales chez que celui-ci, bon, bah, c'est le... un peu dommage d'ailleurs, vraiment, je le regrette, parce que celui qui est le plus expérimental et où la forme poétique est, est, exploité le, le, est le plus exploitée, bah, le fait que ce soit un peu foutraque, justement, que l'histoire, bon, tu... on sait plus vraiment où on en est, et puis il y a des grosses élites narratives, j'ai eu un peu de mal. J'ai du mal avec la littérature euh, expérimentale, je suis très très classique en fait. J'écris les Alexandrins. Ils ont été comme poètes, les préfèrent les pieds. Euh, mais pas, pas que, hein, non, j'ai euh, beaucoup de genre de poésie, mais c'est. Bon, peu importe. Pour, euh, pour revenir à ce que tu disais, il, il a écrit un texte sur le langage des Erasmus, qui est une, une novella des débuts de sa carrière, qui s'appelle L'anneau du roi Salomon, qui est dans le, son livre d'or, dont je conseille l'achat. Le livre d'or de la science-fiction, qui est devenu après de façon un peu bizarre, le grand temple de la science-fiction, était une collection des années 70 chez 80, chez pocket extraordinaire, parce que nous avions un choix de nouvelles pour. Euh, je crois qu'ils ont fait une cinquantaine d'auteurs en tout. Donc à chaque fois, un euh, des auteurs féminins, dont des auteurs féminins, bien entendu, et heureusement, à un moment, dans les années 70, ce sont elles qui, qui tiennent la science-fiction vraiment. Quand le Guin, maquille-taille, etc. Bon, bon. Et euh, ce livre d'or, bon, il y en a un consacré à Zelazny, qui a été fait par quelqu'un qui n'était pas spécialiste de Zelazny, mais de Dick, un autre grand auteur de cette période, qui s'appelle Marcel Temps. Et euh, j'en conseille la lecture. Et il y a notamment donc, ce texte qui s'appelle euh, « L'anneau du roi Salomon », qui fait référence, hein, je ne connaissais pas la légende, où le roi Salomon aurait eu un anneau qui lui permettait de lire dans les pensées. Je savais, savais qu'il y avait un anneau d'invisibilité, mais je ne savais pas qu'il y avait un anneau... Pour pour le voilà, pour lire dans les, les, les pensées et de parler avec les animaux. Et c'est l'histoire d'un gars qui est télépathe et qui est capable de converser avec les extraterrestres, quelque forme qu'il soit. En fait, il pousse le, le concept de langage corporel jusqu'au bout. S'il n'est pas tellement télépathe, mais il est tellement empathique que, qu'avec la façon dont le langage corporel se, se, se, se déroule en fait, une espèce d'intuition qui lui permet de... et c'est un don... Il s'appelle para... Paralanguiste, Paral je crois. Oui, il est, est Paralanguiste, para c'est ça. Et on est donc, bon, dans la, la recherche psychologique américaine, le, le bon côté du behaviorisme, pas le côté flicage, mais le bon côté du behaviorisme, c'est ça également. Ben comportement, oui. l'analyse des comportements poussés à l'extrême. Si je ne me trompe pas, Zelazny, euh, entre dans ses études aussi. Il avait fait une grande partie de psychologie, oui, et, et il était, comme beaucoup, euh, faut dire, de l'époque, comme beaucoup de, de gens de l'époque, il était très intéressé, très influencé, notamment par l'analyse jungienne, euh, ce qu'on retrouve euh, dans le Maître des rêves le roman qui a été dévié de la nouvelle qui s'appelait « Eau Shapes »« Eau celui qui façonne. C'est celui qui façonne en français. Où on retrouve justement la symbolique des archétypes. Et je pense que la symbolique des archétypes, c'est ce qu'il retrouve à travers son travail mythologique. Il y a cette convergence qu'on retrouve C'est ça, on vient à la de ce que disait Nicolas. Et la psychanalyse Jungienne, c'est quelque chose qui est au fond, qui sous-tend tout son travail. Et jusqu'à la fin. Parce ah, à partir du moment où quand même la, la matière principale de Zelazny, c'est les dieux, les mythes, fatalement, les sous, les archétypes fatalement et fatalement il y a des, y a des, il, des dialogues euh, d'interaction avec, avec, avec Jung, forcément. Voilà, mais moi avec Campbell par exemple, toi, moi avec le, le, le, le mythe Campbellien et tout ça, et évidemment que ce euh, côté Jungien quoi. Mais tu vois, comme royaume d'ombre de lumière et dans d'autres trucs, euh, aussi. Le, le côté campbellien, si tu veux, avec l'histoire qui doit être racontée comme ça, je suis un peu persuadé que ça... C'est profondément zélaise. Je souviens, euh, comme beaucoup d'auteurs, hein, je veux dire, ah de... oh, vu, il y a toujours le même schéma dans ce que je fais. Où, euh... Mais, mais d'autant plus qu'il avait un côté, si tu veux, de, de jeu euh, avec son inconscient. Euh, typiquement, par exemple, les princes d'ambre, on commence les princes d'ambre, euh, c'est un début de polar. Hein, et euh, au fur et à mesure, ça vire vers... Euh, bah, ça vire complètement à la fantaisie, mais euh, on voit... Euh, il il n'a re, pas retouché euh, à fond le début. Le début, il partait vraiment sur un polar, et quelque part, le fil l'a emmené vers... Euh, oui, ouais, un... c'est très net. Et, et c'est ce qui rend ce début étonnant, parce que moi, je l'ai lu à 14 ans, sans savoir ce que c'était, je partais sur une sorte de thriller, et tout à coup, je débarque dans ce truc incroyable, bon sang. Oui, justement, donc... Euh, alors... Moi le, le, le... Ouais, j'ai eu exactement le, le même, la même expérience même que toi, c'est pour ça que c'est toujours difficile finalement de parler d'ambre parce que la, la meilleure manière, je trouve, d'être introduit à Ambre, c'est Lisa ça et je te dis rien. Parce que ça, ça commence effectivement comme un début de thriller, en fait on a un type, c'est raconté à la première personne, donc le style est. Et comme fréquemment, je les laisse quasiment, presque tout le temps, en fait. euh, ce qui rend la narration quelque chose de très dynamique et, et, et le personnage, dès les premières lignes, a, a vraiment cet esprit et cette. Et cette volonté, on sent qu'on est affaire à quelqu'un de, de, de, de, voilà, de uh, larger than life, ouais, comme fréquemment chez, chez Zelazny. Ils sont, on retrouve finalement un type qui est amnésique, qui se réveille dans un hôpital et il se rappelle vaguement qu'il y a eu un accident de voiture. C'est vrai que dans les accidents de voiture, on peut dire lui-même a été victime d'un gros accident tout de tout voiture en 1964. Et, Après, je et, donc, et donc, donc, difficile de parler donc sans vous en dire plus que ça et sans vous dire allez le lire. Mais euh, si, pour vous convaincre d'aller le lire, il faut peut-être qu'on vous en dise un, un petit mot de plus. On, on a déjà dit que ça partait vers la fantaisie et en fait, euh, à mon sens, Ambre, euh, c'est l'une des expériences ou l'un des récits de multivers les plus aboutis qui sont. Euh, si ce n'est peut-être le plus abouti. Donc de multivers, c'est-à-dire l'univers parallèle et on suit un petit nombre euh, et le, le, le narrateur par fait partie de ce petit nombre euh, qui est justement capable de passer de ces mondes à l'autre et du coup, par essence, le terrain de jeu du récit devient l'univers entier et toutes ces variations et tous ses possibles. Et ce qui fait la force d'ambre, euh, dans, dans tout particulièrement de son premier cycle, je sais et on est tous à peu près d'accord que le deuxième cycle, est... Merlin n'est pas quand oui, quoi, voilà. Euh, c'est la force de son personnage principal qui est, euh, qui est juste un, un, un des plus beaux personnages de fiction qui soit, euh, qui a euh, la, la, la, la sagesse et la puissance de l'immortalité, euh, du, du savoir et de la compétence qu'il a avec, et qui en même temps reste très humain, comme fréquemment chez Elésie, on a, ouais et qui est on, on a ce rapport euh, du, du, du vétéran euh, qui a l'expérience des années. Je vais, euh, c'est juste pour ceux qui, je ne sais pas, euh, a, pas sans, mais il y en a qui connaissent peut-être que je dis ça pour, que, pour que je prêche de que des convaincus, mais si je peux me permettre un, un, un parallèle un peu osé, euh, pour, euh, euh, à mon avis, Gregory Wyden, le, le créateur de Highlander, s'est euh, abreuvé totalement euh, son et sans vergogne euh, à Zelazny et en particulier à Ambre, sachant que Ambre, même si j'ai une grande tendresse pour Highlander, c'est quand même qu'un soit mieux. Ah oui, il n'y a pas de photo quoi. Non, Voilà, mais c'est juste pour donner une idée d'ambiance, en fait, pour, pour, voilà, pour prendre une référence pour les, les, ceux qui ne connaissent pas, pour euh, essayer de vous dire à peu près dans quelle zone on navigue. Mais en plus, chez Elasdie, il y a l'intelligence des mythes, il y a l'intelligence de la construction de l'univers et de la narration. Et parce qu'il y, y a cette idée extraordinaire platonicienne où il existe, bah, comme chez Platon, hein, l'idéal, c'est-à-dire le monde des idées avec une réalité donc tout, toutes les autres réalités, mais là il développe ça sur le multivers, hein, sont des ombres et de la Terre, n'est qu'une ombre comme les autres. Ça fonctionne mieux en français d'ailleurs qu'en anglais, c'est étrange, hein, puisque c'est « amber shadow », tandis que là c'est « ombre, ambre. Et j'aime bien le... Mais... Juste, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a un truc qui fonctionne mieux en anglais, euh, c'est euh, « pattern » et « marelle ah oui, ». C'est-à-dire le, le, le, le, le, le principe de l'ordre dans, dans, dans, dans Ambre s'appelle euh, donc la « marelle » en français qui est quand même, voilà, qui est, qui est, qui est une traduction intéressante, Je avec une intéressant. la symbolique ésotérique qui va derrière, mais « pattern » c'est le motif. Et effectivement c'est un motif physique c'est, voilà, c'est le motif. et c'est également ce qui imprime son motif à tout ce qui dérive de lui. Voilà, voilà c'est en fait le noyau dont c'est l'essence même de l'univers dont découle tout le reste. C'est un labyrinthe qui s'inspire euh, du labyrinthe de Chartres. Tout comme euh, la cité d'ambre sur le Mont-Colvire est quand même assez clairement euh, une, une, une, une amplification du Mont-Saint-Michel. Et... Voilà, c'est un angle. Et en même temps, ces cité celtiques etc. Parce que voilà. chez Elasni, on a toujours des influences euh, extrêmement... Tu, tu vas peut-être pas me suivre, hein, mais j'ai mis longtemps à piger que quelque part, euh, le, le seul qui est aussi fort que Zelazny pour faire un truc euh, à partir de choses, euh, d'incarner, de, de, de, de composer à partir de choses extrêmement différentes, qui est un premier niveau euh, de plaisir total, et qui en creusant, des fois, tu te dis, il a mis ça, mais en fait, c'est Pratchett. Et il y, y, y a vraiment ça, où on peut lire le père Porcher et après, quand on connaît un peu plus les mythes, ah oui, mais il joue avec le, le mythe païen. Et bien, et l'humour aussi des de Zelasni. Alors, Zelazny, oui, c'est toujours une espèce d'humour à froid, un peu distancié. C est, c est, bon. Il y a deux types de personnages de Zelazny, enfin deux types de narrations. D'ailleurs, les narrations aux jeunes, hein, qui sont, euh, bah, c'est les princes d'ambre, l'île des morts. C'est euh, de lumière. C'est, je crois, c'est au milieu. Hein, c'est ça. C'est ce, ce en ce son extérieur. C'est en extérieur. Voilà. La, la, la focalisation elle est, elle est ah, interne. Extérieure. Elle n'est pas externe. Elle est interne parce que tu. Mais c'est il. Hein, c'est un narrateur hétérogénétique. Non, ah, il y, y a des moments où oui. on est dans la tête d'autres personnes. Bah, t'as un narrateur d'audition, etc. D'accord, ok. Donc, on a une focalisation de l'audition. Oui. Bon, peu importe. Mais il y a donc, voilà, c'est assez énorme. Et moi, je les trouve particulièrement intéressants, les romans, c'est au jeu. Parce que c'est aussi le jeu du poète. C'est le jeu euh, du poète lyrique. Oui, qui je... Pas... Je, je te propose que oui. je te laisse oui. un court être... extrait pour. Euh... Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, c'est un passage qui est tout à la fin de. Euh... Des princes d'Ambre, et qui un passage où, quelque part, Zelasni ayant résolu l'essentiel du, du conflit, eh ben, se permet sur une page et demie de vraiment. Euh, il, il peut déployer son style quelque part, tranquillement. J'ai dormi, tandis que Merlin somnol, et il me plaît, durant ce court intervalle avant qu'il ne se révèle d'être la seule lueur de conscience sur la lèvre et laissée du chaos, en repensant à un monde qui survit, un monde qui a subi un fléau, un monde. Nous avons manqué au funérailles de Père, à son passage en quelques lieu, son nom de l'autre côté des cours. C'est triste, mais je n'avais plus la force de bouger. Et pourtant, j'ai assisté à ses gloires, je porte en moi une bonne part de sa vie. J'ai fait mes adieux, il a sûrement compris. Et adieu aussi. Et adieu. Après, Après tant de temps, de temps, je te le dis ainsi, si tu avais vécu jusqu'à ce jour, tout aurait été arrangé entre nous. Nous aurions même pu devenir des amis, une fois oublier les motifs de notre opposition. Entre tous, toi et moi, nous ressemblions davantage que n'importe quel autre père au sein de ma famille, sauf sur certains aspects, père et moi. Mais les larmes ont à ce sujet il y a bien longtemps. Adieu encore, ma soeur chérie, tu auras toujours une raison. Et toi, pour c'est avec amertume que j'évoque ton souvenir, mon frère d'aimant. Tu nous as presque un anantime, tu te avec nous. Ouais, c'est chouette. Je ne peux pas résister. J'en lis un petit mot aussi. Oui, non, y a, non, non je t'en prie, je prie. La fin des 9 phrases d'ombre est un moment extraordinaire. Où, euh, bon, je ne veux pas dévoiler ce qui s'est passé, mais il a à nouveau des yeux, ce pas gagné. Et euh, Pendant que je naviguais en ombre, j'ai appelé un oiseau blanc. Il est venu se poser sur mon épaule gauche. J'ai écrit un mot, l'ai accroché à sa patte et je l'ai lâché dans le ciel. Le mot disait « Je viens ». Je viens avec ma signature. Le soleil était bas sur ma gauche. Le vent gonflait les voiles et me poussait vers l'avant. Je me suis mis à jurer, puis à rire. J'ai appelé un oiseau noir. Il est venu se poser sur mon épaule gauche. J'ai écrit un mot, les accroché à sa patte et l'ai renvoyé vers l'ouest. Il disait « Je reviendrai, Eric. » Signé corvé Seigneur temps. Un vent puissant me poussait à l'est du soleil. Cette histoire d'oiseau qui va se poser sur épaule, d'autres oiseaux, et sur son bateau... Je trouve une image extraordinaire pour finir un roman. Mais, mais t'as pas le niveau supérieur Ah bah de toute tout façon, c'est lui qui est mené, je suppose. Mais non, mais c'est Noé, il y a une version de Noé oui, où il oui, oui, a deux oiseaux. Oui, oiseau. oui, tout à fait, Oui, oui, mais, bien sûr, bien sûr. Je ne reviens pas oui. avec la colombe, etc. Et Encore quelque part, deux oiseaux, même si ça change de couleur, mais pas loin d'Odar, hein, tu vois, c'est toujours... Mais, mais, mais, oui, je pensais à Odar qui était effectivement Noé. Tu as également... La poésie, poésie basque qui y a. Il y a, il y a une, une puissance, parce que là on est sur des passages qui mais euh, l'intérieur à des fins, mais il y a une puissance de début de texte chez Zelazny qui est euh, extraordinaire. L'île des morts, c'est Lionel qui va la lire, je fais juste une introduction hyper rapide. Euh, J'avais, quand, quand j'étais. Euh, J'étais très, très ado, pour le coup. Le « Science-fictionnaire » de Stan Barrett, était un, un livre théorique sur la science-fiction. Il y avait deux tomes. Avait. Le premier était sur les auteurs. C'est complètement introuvable, hein, euh, euh, maintenant. Et le deuxième, en fait, était thématique. Et il y avait un, une catégorie qui était « Début de livres ». Alors, il y, a, il y avait des débuts euh, classiques, comme « J'avais atteint l'âge de 1000 km » de twist. Et il y avait juste ces, ces fulgurances. Hein. Lovecraft aussi, certains textes de Lovecraft commencent. Et, et celle qui m'a le, le plus marqué, c'était celle de l'île des morts, à l'île des morts commençant, je, je fais juste la première phrase, hein, je... Non, non, mais le, le début. La vie, si l'on veut bien me permettre une brève digression philosophique, avant que j'enviens au livre du sujet, c'est une chose qui me rappelle de près. Et moi, pendant des années, je n'ai eu que cette phrase qui m'a emprunt et qui m'a influencé Mais mec. Il commence un bouquin et il commence par une digression. Quelle, et quelle digression, là, voilà. je Je ne vais pas la faire en entier parce que c'est. Mais juste pour vous donner un peu l'idée de, de, de Du coup, je me fais mon plaisir aussi. Donc, euh, la vie, si l'on veut bien me permettre une brève digression philosophique, pour que j'en vienne au vif du sujet, est une chose qui me rappelle de près les plages de la baie Il y a maintenant des siècles que je n'ai pas vu ces plages, et c'était. Et la vision que j'en garde peut dater. Mais on m'a dit que rien n'a tellement changé, sauf en ce qui concerne les condoms, par rapport à mes souvenirs. Je me rappelle une immense étendue d'eau, peut-être plus propre et plus brillante, si on le regarde à distance, mais bourbeuse, fétide, et glacée, vue de près, comme le temps qui ronge les objets, et les charries en un perpétuel va et vient La baie de Tokyo, par jour donné, est susceptible de faire échouer n'importe quoi sur nos rivages. Vous n'avez qu'à nommer ce que vous voulez, et elle finit tôt ou tard par le rejeter. Un cadavre. Un coquillage, qui est peut-être de l'albâtre. Un rose vif, pareil à celui de la citrouille, avec une spirale senestre qui monte inévitablement au sommet d'une corne aussi innocente que celle de la licorne. Une bouteille refermant ou non un message, où vous pourrez, ou non, déchiffrer. Un fœtus humain. Un morceau de bois poli avec le trou d'un poul. Peut-être un fragment de la vraie croix, qui sait Et puis des cailloux blancs, et des cailloux noirs, et des poissons morts. Des saints bien des maîtres de câble, des corons, des algues, et ces perles blanches qui furent les yeux du mort. C'est ainsi. Et ça, c'est des étoiles. Mais ça continue, ça la, la, la, la description de continue. Oui, c'est trois pages et c'est voilà. trois pages... À... Ah, mais toi, sur l'île des morts, je ne trouve pas de page à ôter, quoi. Et parce que cette longue, longue métaphore, c'est moi, je suis aussi quelque chose que la mer a rejeté sur les rives du temps, puisque vrai. quand il écrit ça, il doit avoir à peu près 1300 ans. Et il est tout seul, et le du il est le dernier humain qui a connu le 20 siècle. Il n'est pas immortel, contrairement à d'autres héros et Il a juste beaucoup voyagé entre les étoiles congelé dans les sous de vaisseaux spatiaux. Puis, d'ailleurs, un jour, il s'est réveillé et autour de lui, la galaxie était colonisée parce qu'entre-temps, on a découvert va aller plus vite que la lumière. Et lui il est juste un fossile et inutile, il ne sait plus rien. Et c'est là qu euh, qu'il qui, qui va suivre. Il s'agit d'un extraterrestre qui apprendra à être face au dehors du de monde. Un, un autre début tiré d'une rose pour les déserts, une nouvelle qui s'appelle ah les oui. Il arrive quelquefois que la nature, comme prise de remords, jette en aumône un os à ronger, ce inutile, à ce qu'elle me à laisser pour compte, souvent sous forme d'un talent, en général inutile, ou de cette malédiction de l'intelligence. Le problème quand on a un trou en style, c'est qu'il peut arriver que le style te sorte du voilà, quelque part, je pense. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. La force de Zelazli, c'est qu'il il va avoir une figure hostile, mais derrière, il entraîne. Je vais vous le relire en enchaînant juste le paragraphe suivant. Il arrive quelquefois que la nature, comme prise de remords, jette en aumône un os à ronger à ce qu'elle est inutile, à s'y pour promouvoir. Souvent sous forme d'un talent, en général inutile, ou de cette malédiction, l'intelligence. À quatre ans, Sandor Sandor était capable de réciter intégralement la liste des 149 mondes habités de la galaxie. À 5 ans, il pouvait nommer les principaux continents de chaque planète et en tracer sommairement les contours à la clé sur des globes nucléaires. À 7 ans, il connaissait toutes les provinces, tous les états, tous les pays et toutes les grandes villes de tous les continents des 149 mondes habités de la galaxie. Et il y a, alors, des parenthèses, les élastiques un rapport très particulier à la géographie. Et euh, quand j'en parle, j'ai contribué à une édition de, de l'île des morts avec les nouvelles, et deux romans, etc., La Chèvre des et j'en parle dans la préface, et est ce que j'appelle le portrait de l'année. C'est-à-dire qu'en quelques phrases, il fait ce que d'autres auteurs mettent trois chapitres à faire. Je, je, je, tu je... m'en fais un, le portrait de l'année bah, euh, Un peu plus loin, il y a la d'un autre personnage. Mmh. Links, Lynx ressemblait à un ballon de plage nanti d'une barbe. Ah oui, voilà. Et on a un ballon de plage nanti d'une barbe, ça ne veut rien dire, et en même temps on a une image du personnage parce que meilleur que s'il avait pris auparavant. Ah que... C'est ça, c'est donc cette idée d'arriver au raccourci poétique, c'est quand même très fréquent chez, enfin, on a à très, très fréquent chez. De la, la... Ça, a la... a été, ça a été une véritable, ça a été complète pour lui. Euh, ça a été une lutte. C'est-à-dire que Zelazny donc était passionné de littérature quand il était quand il était jeune avec son ami dont je ne me pas tout de suite, euh, son ami d'enfance qui, qui habitait avec. Lui. Ah je sais. Son pas On va revenir plus tard. Ah, euh, qui est auteur lui-même. Euh, ça a... c'est pas ça Non pas ça paragène. Euh, ce bien. Dire. Je et euh, je l'ai cherché et... et donc il énormément et il était passionné par la poésie. Il rêvait de faire une carrière de poète. Finalement, euh, s'en rendant compte qu'il fallait être un peu réaliste, il s'est mis à, à écrire plutôt des romans ou des nouvelles parce qu'il fallait bien vivre et que la poésie, c'était pas forcément une quoi pour le faire. Et en fait, il a, il a eu une période où il essayait de soumettre des textes. Il, il n'arrêtait pas d'essayer que des rochers. Et euh, ça, lui a, ça, lui, ça lui a cassé le moral réellement et euh, il dit lui-même dans ses mémoires qu'il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Il a repris tous ses textes d'un œil critique en disant bon, « bon, qu'est-ce qui va pas Pourquoi je n'y arrive pas ?» Et il a lu tous ses textes d'un œil extrêmement critique euh, avec euh, ce qu'il y, y avait aussi... On parle de, de, de l'aspect, euh, de, de la fulgurance de Zelensny, il y avait euh, aussi, comme, évidemment, comme chez tous nos poètes, un véritable travail de technique derrière. Et, et, et c'était aussi un, art, un artisan, aussi. on s'en stoppe du terme. Et il, il a lu tous ces textes et il dit lui-même, en fait, j dit, j'ai compris ce qui s'est passé, je suis plus ou moins dans ce qu'il dit, il dit en fait, j'étais condescendant avec le lecteur, c'est-à-dire que je n'arrêtais pas d'expliquer tout, tout, le temps. Et je me suis rendu compte que si jamais je lisais quelque chose comme ça, je me sentirais quasiment insulté parce que, ben, je ne oh, je prends le lecteur pour, pour un imbécile à qui je dois tenir la main et il dit, j'ai compris à ce moment-là que, et dès que je me sentais expliquer quelque chose ou euh, être, euh, être trop, euh, trop explicite, je savrais, je savrais. Et à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai vendu des textes. Et ces, ces, premières, ces premières ventes sont justement des exercices dans l'épure. Et je pense que ça, ça a dominé, en fait, derrière toujours l'écriture le, le, euh, de Zelazny, qui est cette obsession de l'épure. Euh, parce que c'est finalement ce qui lui avait, ce qui lui avait barré, barré les portes de la publication. D'accord. D'ailleurs, ça, ça me fait penser à deux choses. Euh, déjà, j'ai lu une interview de lui où il disait « j'essaie de faire des choses que je n'ai jamais faites avant ». Et donc il y a ce côté, euh, par exemple, un roman flashback, c'est euh, « la, euh, la pierre des étoiles », des choses comme ça. Et à côté de ça, j'ai lu aussi, il y a plus longtemps, une interview où il expliquait qu'il avait beaucoup lu tâché à la et les auteurs de polar pour avoir justement des, des dialogues euh, qui euh, qu en disent le maximum en minimum de mots. Et puis, par exemple, de la ligne, euh, il y a des gens qui cherchent dans les verbes de parole réplicatifs. Lui, c'est dit-il, dit-il, dit-il. Alors c'est un styliste à côté de ça. Il ne veut pas se prendre la tête sur les choses qui n'en ont pas besoin. Je voulais juste tout de même, euh, pour euh, rappeler un petit peu euh, c est, c est, c est les grandes étapes de sa, bio de sa bibliographie, cette fois-ci. Ah, C'est-à-dire, il devient... Le célèbre du jour au lendemain, quasiment, avec une rose pour l'Ecclésiaste, la, la nouvelle, sa nouvelle martienne, qui est également sur l'interprétation d'un un texte biblique, l'Ecclésiaste. Ah, il a, a lui-même une éducation catholique sans être pratiquant. Quand, quand on parle d'utilisation des mythologies, euh, y compris la, la religion chrétienne qui va utiliser à différents moments hein, les autres. Ah ben, des morts, il y a la vallée de l'ombre de la mort, là, du fameux enfin, psaume qu'on voit dans, tout, dans toutes les églises américaines, Je n'ai pas peur qu'à l'éternel est mon berger, etc. Et là, il le met en scène, il le concrétise littéralement sous la forme d'un lieu. Il y a la vallée de l'ombre de la mort. C'est un des lieux de la mort dans l'île des morts. C'est le lieu paisible. Euh, donc Zérazny. Justement, c'est une rose pour l'ecclésiaste, Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un rapport avec la mythologie de l'ASF en elle-même, puisque oui. c'était juste au moment où on avait découvert que Mars est martien, on avait eu des images suffisamment précises, et il dit lui-même que une rose pour l'ecclésiaste, en fait. De la même façon que dans Office de, le de la, la, la, les portes de sa bouche, etc. La, la nouvelle les, les de sa boue, Voilà. Il disait, le, les roses pour l'ecclésiaste, comme cet autre texte, en fait, il dit, c'était la dernière chance de jouer avec l'imaginaire martien de la SF de la grande époque, et j'aurais qu'une seule chance pour le faire, ça a été le rose pour l'ecclésiaste. Vénus, même chose, et c'est dans Office Space, dans Et pour ça, le coup, tu as un texte où la fin est quasiment un hommage à euh, la fin d'une rose pour l'ecclésiaste. Oui, qui, est, qui, est, qui est terrible, cette ovale est terrible, on ne pas dévoiler le pitch. Mais quand je me réveillais, j'étais à l'infirmerie et j'étais vivant. Les machines trépidaient, je me levais lentement et allais tant bien que mal jusqu'au hublot. Ventre obèse, l'image brouillée de Mars flottait au-dessus de moi et finit par se dissoudre, par déborder et ruisseler sur mon visage. Voilà, parce qu'il en fait, ouais, faut quand il même expliquer que Mars. Euh, dont, c dont on a cru, à, à cause de, de, de Schiaparelli et de... de comment s'appelle cet anglais Qu'ils qui, y avaient vu des canaux, on a eu une mauvaise traduction du canal, qui voulait dire cheminot. Et donc, pendant très longtemps, dans l'imaginaire SF, Mars, c'est la, la planète plus vieille que la Terre, parce qu'elle est plus loin du Soleil, elle est mourante, ses mers se sont évaporées, on a encore ça, dans les chroniques martiennes, elle devrait périr. Ces mers se sont évaporées, il y a encore des canaux, justement, pour irriguer ces déserts. Et c'est une race ancienne, agonisante, qu'on a bien sûr là, dans le cycle de Mars de, de Burroughs, mais qu'on a chez les braquettes, qu'on a chez plein d'auteurs. Et donc ce, cette Mars-là, ce que disait Lazny, n'existe pas, c'est une Mars purement... C'est curieux c'est un mythe qui a eu une durée de vie euh, que, que peut très bien définir, hein, c'est-à-dire 1900-1950 à peu près, et, et, et pour Vénus, c'était la même chose. Alors Vénus étant plus près du Soleil, avec une couverture nuageuse, c'est la planète des dinosaures. Il y a un brouillard permanent, il fait une chaleur tropicale, il y a des marécages partout, et donc des sortes de dinosaures, parfois de vrais dinosaures d'ailleurs, hein, et parfois des animaux, mais qui les évoquent. Et euh, Zelazny joue avec ça, puisque c'est un monstre géant qui, pour séduire une femme, il doit vaincre le monstre. En fait, voilà, et on est encore d'ailleurs dans l'épique et le mythologique. Là, il y a complètement... Pour revenir rapidement, donc il devient célèbre avec une rose pour l'Ecclésiasque. Oui. Le nom en France, c'est Carl Yocke. Que... Carl d'accord. Carl B. Yoke. je, refais, je dis, qui est aussi auteur euh... Qui est aussi auteur, mais qui n'a pas eu la carrière éminente euh, de l'éducation. Après, je prendrai la référence, parce mm -hmm. que tout m'intéresse. Et donc, euh, autour du milieu des années 60, euh, il publie d'abord un roman qui s'appelle Et euh, Colmie Conrad, Toi l'immortel en français, euh, dont le personnage principal est peut-être un Kelly c'est-à-dire un être mythologique, euh, mais, euh, un être plutôt de, des contes grecs, hein, mais pas des contes anciens. Hein, un un, un mi-homme, mi-bouc, parce qu'en fait, c'est un mutant. Euh, c'est peut-être le dieu Pan, d'ailleurs, l'ambiguïté est là, on ne sait pas si c'est pas le dieu Pan lui-même. Et on est donc déjà de plein pot dans, dans la mythologie grecque. Euh, c'est le moment aussi où sort le maître des rêves, euh, comme il on a, à le Hugo, en 66, en, en même temps que Dune. C'est assez étrange que que Dune, qui est pourtant, je pense, moi aussi quelque chose assez exceptionnel qui est sorti en science-fiction, a dû être ex écho avec euh, ce premier roman de Zelazny. Oui, enfin, bon, Dune, euh, euh, au niveau roman qui se base sur des archétypes... Euh, ah bah, c'est pas mal aussi quand même bien. Et, et grec aussi, les Atreides. Hein, les Atreides, qui sont des Atrides. Euh. Donc, il a, y, a, y a quelque chose dans la SF des années 60, où la mythologie, c'est bon, on va pas mettre mais... À la fin des années 50, au début des années 60, il y a aussi un auteur exceptionnel qui s'appelle Cornwaller Smith, dont Zelazny est un grand lecteur. Il avait écrit un article sur Smith dans un truc dans semi-pro, un semi enfin, semi-prozine. Semi Et euh, on, on, a, on a cette mythologie, euh, qui, la mythologie euh, du Science of Water, de l'ailleurs, de l'espace, etc., qui euh, se mélange avec les mythologies anciennes de l'humanité. Euh, avec l'exemple d'école euh, extraordinaire qui est L'homme dans le labyrinthe de Silverberg, qui est un très très court roman, un euh, roman d'aventure, dont on peut lire de façon vraiment, énormément de plaisir, et qui était mon cheval de Troie pour mes collègues profs de lettres classiques qui ne supportaient pas la science-fiction. Cool. Je leur donnais en disant Oh, oh regarde, c'est une relecture de Philoptès. Ouais. Effectivement, euh, si cool. on le prend avec ses temples, euh, Zelazny a réussi à faire un vrai bouquin de science-fiction qui, est à côté de ça, oui, une relecture lecture du filoptète, elle c'est exactement ça, sauf que Philoctet, lui, s'est pris des flèches et sa jambe pue, tandis que là, le, le héros de dans *Le Labyrinthe* a, a été trafiqué par des extraterrestres pour communiquer avec eux, oui. et du coup, il projette l'intégral, voilà. il projette, euh, il est devenu un, un télépathe, c'est-à-dire ouais. qu'il projette ses pensées, mais avec tout y compris les faces sombres, l'inconscient, parce qu'en... Oui, oui, oui, et, et, et du coup, euh, il est seul, il se réfugie sur une planète, euh, une planète qui de... n'est qu'une énorme prison-piège, en fait, parce supporte. que les plus personne ne supporte, puisque en, en projetant, euh, y compris son inconscient, les gens voient cette part qui normalement est cachée même en eux-mêmes, et c'est inacceptable. C'est-à-dire, c'est ce en voyant en lui leur côté sombre, mesquin, etc., que... C'est un miroir, et mais... il ne supporte pas tout, là, de se voir dans, la, dans ce est miroir qui est qui est le... le... Müller, il s'appelle, je crois, hein, l'homme dans la période. Pour revenir rapidement à Zelazny, il continue donc d'explorer les mythologies avec un roman dont, vous, dont va vous parler Nicolas, Lord of Light, Seigneur de Lumière, qui lui également a lu Hugo. Bon, je suis passé rapidement sur Le Maître des Rêves, mais qui est son roman du bien, hein, qui, qui met en scène un chien intelligent, ce qu'on retrouvera à la fin de l'œuvre zelaznienne, juste avant sa mort, avec le dernier roman, dont je, un court roman dont je parlerai rapidement. Zelazny, donc, explore des mythologies, et puis autour des, des, des années 68-69, il prend une décision. Il travaillait à la sécurité sociale, après la fac, il rentrait à la sécurité sociale, qui déjà existait donc, aux États-Unis, et là il choisit de devenir auteur professionnel. Et euh, sa première publication comme auteur professionnel, c'est L'île des morts. Il, il avait il, il, il a écrit la suite très rapidement, justement, pour faire la qui ne l'a pas sorti. Et euh, la suite de L'île des Morts, le sérum de la déesse bleue en français, de Daï et de Daï en P.O., finalement sort euh, seulement quatre ans plus tard. Donc Zelazny, à la fin des années 60, a déjà une œuvre couronnée par plusieurs Hugo hein, de façon quand même assez, assez phénoménale, parce que euh, concurrence et Herbert, euh, pour, pour avoir le hugo ex même année que lui, il... Et sur le nombre d'Hugo, tout à fait concurrence, c'est un certain parce que je crois qu'il en a trois ou quatre dans les années 60, hein. plus, mais ben, après, ouais, ah, oui. oui, après, ce qu'il en a eu encore dans les années 70, c'est 80, c'est collection Hugo, c'est un des deux grands, bon, c'est un ami qui vient de rejoindre, Hugo, mais c'est aussi un des deux grands prix de, de la science-fiction, c'est le prix des lecteurs, et le début-là, et le prix des professionnels. Pour le, juste pour la petite histoire, quand il a commencé à réussir à publier, en fait, il avait certains textes déjà en stock, euh, et il a commencé à envoyer les textes, il en a publié tellement qu'à un moment il a fallu qu'il prenne le pseudonyme parce que je ça, ah, Denmark. Euh, Harrison Denmark euh, parce qu'il publiait trop. Et, euh, et donc les, les, les, les rédacteurs en chef de revue ont on dit qu'il ne faut que, on, on pas publier que toi non plus. Quoi. Il y a énormément de a ou de short, short stories, des nouvelles, 3, 4, 5 pages. dit ce n'est pas uniquement quelqu'un qui est sur les grands cycles, c'est quelqu'un qui aussi, et justement, étant poète euh, à l'origine, c'est quelqu'un qui maîtrise admirablement la forme courte, d'où la lecture indispensable de son livre d'or. Vraiment, là, j'assise sur ce point. Et, et c'est quelqu'un qui est capable, à l'intérieur d'une forme longue, de placer une nouvelle mine Mindor, euh, de rien. Typiquement, dans l'île des morts, il y a un moment, il y a euh, une, deux pages sur le rêve, c'est juste euh, quatre minutes. Ah oui, c'est parce qu'il se souvient de son passé le ladibal blessé dans le désert, la fille qui l'a sauvé, la planète qui l'a fait exploser, etc. Donc, de toute façon, ce roman, il fait 150 pages, il est d'une richesse ahurissante. Bon. Il y a deux romans. Il euh, y, y a la vieille attribution à Ubique de dire que, tu vois, tu, euh, si tu veux résumer Ubique, tu te retrouves à écrire plus de pages que Ubique. L'autre concurrent, et à mon avis, je pense que il bat euh, Ubique en bras chez l'une des morts de, de Zelensky il y a un condensé là-dedans qui est absolument extraordinaire. Bon, si vous voulez découvrir la science-fiction, vous pouvez tenter l'angle d'une et ses 83 suites, enfin j'exagère un peu, mais ou vous choisissez ubique, je suis d'accord avec toi, ubique et l'île des morts, peut-être un petit silverberg aussi, l'homme dans le labyrinthe, tiens, ou l'oreille terme qui est une pure merveille aussi, un télépathe qui perd sa faculté, et vous aurez, je pense, déjà des morceaux de jazz dedans. Voilà. <rire> vous aurez... Euh... De bonne idée de ce qu'est la science-fiction des années 60-70. Je reviens sur Zelazny, et là on est au moment où, après, l'idée mort c'est un peu particulier parce qu'après avoir développé telle ou telle mythologie, là il va créer sa propre mythologie. C'est-à-dire que Sando, le, le personnage dont on parlait tout à l'heure, qui, qui se retrouve isolé euh, finalement euh, au, au, au 3 millénaire, euh, au 32e siècle, Enfin, c'est un petit peu avant, au 27e, euh, au 27e siècle. Il se retrouve isolé parce qu'il bah, voilà, est le dernier homme du 20e siècle vivant. Il va entreprendre une initiation mais, euh, qui est à la fois mystique et technique. On ne sait pas trop comment il façonne les mondes. Est-ce que c'est avec son esprit Est-ce qu'il utilise des machines Dans l'Ugubre Lumière, il utilise des machines. Euh, dans le deuxième, euh, dans le sérum de la DS bleue, c'est pas si évident. Les la ambiguïté, ça ne m'intéresse pas à la Lily. C'est pas grave, il est le créateur, il est euh, le surartiste. C'est un, un, en fait, une sorte de super-héros artiste, le surartiste qui façonne des planètes entières. Des au sens propre, non Oui, c'est le Démurge, c'est ça, c'est le Démurge. Et. Le euh, rapport qu'on a dans Ambre aussi, le surartiste. Et, et là, je viens je, bien sûr, sûr. Bien sur Ambre, justement. Parce que, bon, Zelensky, donc, entre-temps, essaye au polar euh, un roman qui s'appelle The Deadman Brother, le frère du mort qui a, je trouve, des ressemblances très nettes. C'est un personnage au jeu, qui, qui grenouille dans le monde de l'art, qui est plus ou moins qui, qui a un, un bandit, mais enfin quelqu'un du mauvais côté de la loi, un peu comme Jack Ombres un peu plus tard, etc. Il, a, il aime bien avoir ces personnages un peu ambiguës aussi. Et le personnage de, du Frère du Mort annonce bien évidemment le Corwin du début des Princes d'Ombre. C'est-à-dire lorsqu'on ouvre le premier tome des Princes d'Ombre et qu'on est dans un thriller. Hein, ce type se retrouve à l'hôpital, euh, il oblige le médecin, enfin, il, il brutalise un médecin, il se bat avec des espèces de créatures, là, on ne sait pas trop si c'est des bonshommes, la mafia ou quoi. La mafia est présente chez Elasdier dans euh, Aujourd'hui nous changeons de visage. C'est assez étonnant, mais c'est une histoire sur les clones, sur le futur lointain et sur la mafia. Tu veux. Donc après il y a Ambre, et Ambre, ce qui est parti, il reviendra. C'est euh, la, la publication d'ambre s'étale, je l'ai noté, de 1970 pour le Nine Crimson jusqu'au Court de Chaos en 1978. Et le deuxième cycle d'ambre, le premier, a, euh, petit à petit, un succès, une résidence phénoménale. Et alors, est-ce qu'il se laisse convaincre par ses éditeurs de faire un deuxième cycle, ou est-ce qu'il choisit lui de développer C'était tellement vaste dans les années 80. Ce que j'avais vu moi, c'est qu'il avait, il avait commencé un deuxième cycle et en cours d'écriture de, de ce deuxième cycle euh, pas du coup, il s'est rendu compte qu'en fait euh, il, il ferait une, une trilogie et il aurait dû avoir trois cycles, ah oui, cinq sauf ça, que ça. hélas il est décédé avant le cinquième et c'est pour ça aussi la faiblesse du deuxième cycle que ce plus... au bout d'un moment il a plus envisagé comme, une, comme entièrement indépendant et là on est dans le problème classique des trilogies ou quelque part le volume intermédiaire et souvent, euh, celui qui est un peu décevant, quoi, parce qu'il est déjà pensé dans le calcul. C'est le volume euh... faible, c'est ça. Hélas, on n'a pas eu la troisième, la troisième série. Donc, je l'ai dit, hein, il est mort très jeune. Je, je voudrais terminer rapidement. Donc, il développe dans les années 70 d'autres œuvres de science-fiction. Hein. Euh, parfois, bon, on n'a pas parlé de son volet, son volet fantasy. Dès le début, il écrit des nouvelles de SF et des nouvelles de fantasy. Hein, le cycle de Dilwich, le qui sont de véritables poèmes en prose. C'est étonnant ce qu'il fait avec la fantaisie, c'est la poésie. On dirait du don sani, mais encore plus dense et plus... J'oserais dire que, des... que c'est dans la même veine que c'est mille fois meilleur que Hélène. Oui, ah même je, même. Je, je, je suis désolé, moi j'ai pas Mourcoque. Mourcoque peut faire de temps en temps le navire des glaces, c'est la mais je trouve qu'il est énormément surestimé, pour Bah, Il avait une place centrale dans le monde de l'édition, New Worlds, tout ça, et je ne sais pas si c'était pas de bon ton d'être admiratif de, de, de son œuvre. Mais... Ah, oui, oui, pardon, j'accélère. Euh, donc Zirassini, hein, vous avez ensuite un certain nombre de, de romans, je, je passe très vite sur Un pont de sang, nom et Légion, qui a fixé un de trois novelas euh, dans les années 70. Moi j'aime beaucoup D'Argoisis de 5, La pierre des étoiles avec encore un, un personnage d'éternel étudiant qui est, et il y a une sombre intrigue avec des extraterrestres. Enfin, C'est un roman très drôle à lire. Hein. Je, je, la facette, vraiment, Zelazny fait cette comique, quasiment. Euh, là, il est moins dans l'exploitation de, de la mythologie puisqu'il il développe parallèlement donc, son œuvre mythologique bon, ou Ambre, parler y a la mythologie celtique, sceptiques, euh, etc. Donc, voilà. Et euh, je, je, vais, je vais très vite, comme ça je termine le, le, le tour d'horizon de ce qu'il a fait. Après, on va, on va revenir sur les, les trois œuvres qu'on a choisi de présenter. Euh, on a Kaamelott, c'est-à-dire le site arthurien au début des années 80. Euh, en 79, Repères sur la route, euh, Roadmarks, c'est un livre étonnant où les, on est toujours dans le multivers, sauf que là, tu es au volant d'une bagnole. Et selon la sortie que tu prends, tu arrives à Babylone, tu arrives dans le futur, tu voilà, vous arrivez. Euh, il sort à ce moment-là aussi le euh, terme son roman de fantaisie le plus euh, canonique, enfin, par exemple, qui correspond le plus à ce qu'est la fantaisie canonique. Enfin, ça ressemble plutôt à la dark fantaisie, à la libérale. Enfin. Et euh, je voulais quand même parler rapidement d'une chose qui est très intéressante qu'il a fait dans les années 80. C'est en 86 qu'il a eu un Hugo pour ça une novela qui s'appelle, euh, en français, 24 vues du mont Fuji par euh, Okusai qui est merveille, je suis très heureux, traduite chez Gifrost euh, l'été qui vient, euh, dans la collection Une heure lumière. C'est extraordinaire. Il, a, il prend les estampes d'Okusai qui représentent le Fuji, et il construit une histoire avec encore un personnage immortel, mais là qui est téléchargé dans un ordinateur, et qui harcèle sa, sa, sa femme. Et le jeu est un personnage féminin, Marie, ce qui est quasiment une exception chez Zelazny. Et c'est très intéressant pour cela. Il a, euh, il, et, et donc, pour terminer, juste, je le montre vite fait, c'est un roman jeunesse de Zelazny qui n'est pas traduit à la fin des années 80, euh, Dark Traveling, c'est le principe de Ambre, encore une fois, sauf que cette fois-ci, on voyage de monde en monde par la technologie, avec de la très haute technologie. Ça fait un peu songer à ce que fait Charles Strauss avec le, le cycle des marchands, des Traces marchands. Ouais, euh, d'où le « arpenteur » du titre. C est vraiment, euh, voilà, la, la, la marche... Euh, le, le déplacement qui, euh, qui soit mental ou physique pour changer de monde euh... donc là ça va être de façon physique, matérielle mais euh, ça, ça peut être, être aussi, aussi intérieur ah, mais, et, et, voilà. chez, et chez être physiquement, on marche énormément son personnage bon, je ne fais aucune allusion à, à, à, à, à l'actualité, je m'en voudrais mais son personnage est en marche et, euh, et c'est vraiment ça et, ou, ou, ou alors il grimpe le, le, le héros de la Terre des Étoiles est un grimpeur compulsif Corwin, euh, euh, lorsqu'il part à l'assaut du Colvire, se bat sur l'escalier géant et marche à marche, il, euh, il franchit le Colvire. Les à... en verticales, c'est extraordinaire cette scène. De toute façon, on en le premier cycle, il y On n'a pas écrit, voilà. je, je, je, je, je termine rapidement, juste pour dire, bon, je pas tout énuméré, son dernier roman, un roman cool, qui s'appelle « Songe d'une nuit d'octobre », dont le narrateur est le chien de Jack Léventreur. Et c'est assez amusant de voir là, toutes les mythologies euh, qui sont la mythologie, je ne vais pas dire Paul, mais il y a euh, Frankenstein, etc., sont aussi récupérées par Zelazny. Il ne s'est pas intéressé, intéressé qu'aux mythologies euh, antiques, les mythologies modernes le, le, le passionnent, et notamment euh, le, le son nuit d'octobre, c'est un petit bonheur, allez, on va pas, quelque chose. Dernière chose, Zelazny euh, a moins produit deux à partir des années 80, parce qu'il était en collaboration avec beaucoup d'auteurs. Il a travaillé avec Dick, sur un roman que je trouve personnellement plutôt raté, un qui est intéressant. Hein, est On vénère le nucléaire le feu nucléaire comme une divinité. Ah, il y a des prêtres, etc. après la catastrophe. Mais ensuite, bon, il a travaillé avec Saberaguet, sur Engrenage, Le Tron Noir, avec un certain Thomas T. Thomas, qui est un auteur de science-fiction, tout à respectable aux États-Unis sur les mythologies scandinaves, « Le masque de Loki », sur il était déjà venu dans, dans « Le maître des rêves », là, il y revient. Euh, il y a d'autres collaborations, deux notables de même que je voudrais souligner, trois. Une avec Alfred Bester, euh, « Psycho Shop »,« Le drôme Bester avait commencé à être un auteur un peu mythique de science-fiction, qui a écrit de quelques romans, mais euh, extraordinaires au point de vue contenu et forme. Et Bester, son dernier roman, là, est mort, et il s'arrête au milieu d'une phrase. Et Zelazny est reparti de cette phrase et l'a fini. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on a un 50-50, Zelazny Nestor, deux grands stylistes. Euh, les trois tomes que je trouve moins intéressants personnellement, mais euh, qu'il a écrit avec Robert Sheckley. Sheckley est un auteur de, de science-fiction, c'est le Voltaire de la science-fiction moderne. Ah, C'est-à-dire, euh, on, on va aller vite. Et, et donc, là, euh, Sheckley lui donne les idées et Zelazny va bah, le style. L'idée, elle est là. Et enfin. Bon, il s'est marié deux fois, divorcé deux fois, eu trois enfants, dont l'un, traite est auteur de polar euh, qui fonctionne bien aux États-Unis, là, depuis une quinzaine d'années. Et euh, il, sa dernière compagne s'appelait Jen Skull, qui est un auteur de fantaisie américaine, qui a une belle carrière aussi. Et deux de, donc, elle a écrit deux romans avec son compagnon, Donner Jack, qui n'est pas traduit, et un que donc on peut, on peut lire le qui s'appelle Lord Demon, sur la mythologie chinoise. Hein, il a touché à peu près à toutes les mythologies. On va parler hier, sauf la mythologie japonaise, encore que le mot encore que le, le, le mot bon, c'est pas, pas la mythologie. Le mot Fusai, de Tu voulais intervenir sur ça peut-être? Ou... Oui, maintenant tu vas terminer les voilà. 15 minutes de présentation. Pardon, j'ai essayé de faire le plus vite possible. J'en ai enlevé plein. J'en ai enlevé plein. Euh, non, je voulais je... faire quelque chose d'un petit peu synthététique pour qu'on voit un peu sa carrière. Quand même. Je vais, je vais vous parler rapidement de Seigneur de Lumière. Euh, euh, donc, de réparti. Le, le, le but, c'est de donner de envie en à de lire Zélasny, peut-être un certain qui l'apprécient. Euh, bon, bon, Timothée, ayant fait un, un travail absolument extraordinaire sur cette édition avec le, des nouvelles, des contextualisations de, de, de l'île des morts, certainement. De Il avait Lionel. Et, et, et, et, et, et, et ayant un projet à venir, peut-être sur. Ah, bon. Et ayant un amour prononcé pour les, les princes d'ombre, euh, je... ça ne m'a pas tellement frustré, parce que Seigneur de Lumière est euh, souvent mon projet à il y a énormément de ces thématiques qui se retrouvent là. Donc, le principe de Seigneur de Lumière, c'est que, c'est pas comme ça je mais il y a un vaisseau spatial, étoile de l'Inde, qui a colonisé une planète. Sur cette planète, il y avait des entités préexistantes, énergétiques, qui ont été détruites, enfin des autres entités autochtones, qui ont été détruites quand elles pouvaient l'être, et asservies emprisonnées quand elles ne pouvaient pas et, et bien, les premiers colons qui finiront à être désignés sous le terme de premier, premier. Euh, ben ont on commencé à coloniser à se reproduire entre eux et au bout d'un moment, euh, grâce à leur technologie, à euh, transférer leur conscience dans des corps, corps et, et du coup, ouais, à utiliser leur technologie, et là, et là on, on est dans une, une, une incarnation parmi les plus claires de la loi de terre, qui est une technologie suffisamment avancée et qui est forme enfin, de magie, ben, ils ont utilisé leur technologie avancée pour vis-à-vis -vis de leurs descendants se faire passer pour des dieux. Et ils, Et ils ont choisi euh, d'être des, des dieux, un hein, Ce qui allait complètement, complètement avec euh, leur système, système de réincarnation. c'est-à-dire qu'à partir de là, là on voit qu'il est instauré un, un, un, un système avec des maisons de, des maisons de karma, où euh, quand on vit on se, on se rend pour être euh, incarné dans un corps, jeu de mots. Mais où, où il y a des espèces de son mental qui évalue les pensées des autres students, Ce qui fait, ce fait, ce fait ce que c'est une façon assez sens de l'expérience, tu éliminer les dissidents, On c'est un peu... Pendant un mauvais caractère. Et on va suivre... Mama Mahaman. Est ça. Euh, qui, est qui est un, un des premiers qui a essayé, essayé de rebeller se rebeller contre, euh, contre les autres. Alors, euh, il y a des choses extrêmement drôles. par hein, exemple l'aumônier enfin, voilà du, du, du vaisseau, euh, lui a complètement refusé et ses métiers et du coup euh, devient légitimement et puis, et, et, et donc, du coup, on a un personnage de moyen catholique qui va avec de une orze de zombies. Qui sert cette le technologie le pour avoir des espèces de zombies au son propre, qui, qui euh, euh, quand, quand il prit tonton, tout ça, de ça lui dit son dédié, etc. Et donc, les néons, enfin, les sentiers, les sentiers, etc., énergétiques, ça c'est des néons, c'est un etc et euh, c'est ça, ça en première fois il qui est Et les la fois, ils se rend compte que c'est faut qu'il t'entende une méthode qui a pas moyen en bataille. Et il y a un passage qui qui qui ça où un individu vient pour le malade et où euh, il dit « on ouais. a un ça, c'est un, un c'est-à-dire ce qu'il va les se faire passer, passer pour Bouddha Et il va utiliser le bouddhisme comme une arme arm, au le, fur à de mesure, mesure, de et à mesure, les élections de l'homme prendront deux d'heures. Et donc, à un moment, il y a Yama, le dieu de la mort, qui a envoyé quelqu'un libre tuer sa femme, qui ne s'est fait passer pour deux il y a, je crois, un idée très, très, très, de très, des amis, qui très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, et très, très, tuer très, très, très, très, très, très, de très, très, très, très, très, très, très, de de très, et ça très, très, Et il de devenir très, très, très, il va ah, c'est ce qui lui bon, encore en, en instant qui utilise ça comme une dernière sur terme. Et et c est, c est, c est, le terrain. Et c'est cette idée de poésie, remonier, enfin voilà, là voilà, il y a des choses que c'est ça. C'est que euh, voilà, ce mondeur, parfois on peut trouver une vérité euh, profonde dans le mensonge d'un mot. Je, Je vais le responsable du parce qu'il y a des dans des C'est C'est Euh de lumière, il a eu un projet d'adaptation cinématographique c'est un brave un, euh, un, un gros projet c'est à dire est en même, on on on on on on on on on on on on on on de on on on on on on on le on un même, c'est je, je, je, je euh, un On est à un moment donc on est quasiment le, le, le producteur veut faire l'adaptation au de ces gens de, ce de, de il, il, est, veut il veut investir 5 millions de dollars, ce qui parce qu'en fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il a besoin de rendre des décors, etc. Et après, faire un il va avoir, pour développer il va avoir un dessin de le dessin de le dessin le dessin le le dessin de Les dessin de le dessin le dessin le dessin le le le c'est projet qui va avoir plus de 60 points parce que l'agent vie a été en presse. Donc, du coup, le, le projet de la situation, c'est ça, c'est ça. On ne s'arrête pas de 10 ans. C'est 78, grand succès, etc. etc. Vous allez dire, Vous ah, ça va être un projet de France. Oui, oui, mais pas, mais une raison assez particulière, c'est qu'avec l'avènement de comédie en puis, il y a un moment euh, euh, il le楽, on, on par, enfants, euh, puis, là, y a la crise des otages américains qui sont gardés prisonniers dans l'ambassade américaine et qui ne seront libérés que la condition qu'on exerce le château. Le château, parce que c'est un intelligence générale. Il y a déjà la César à deux problèmes. Un, c'est qu'ils ont une quarantaine. De diplomates emprisonnés dans l'ambassade, mais que, il y en a six qui si ont réussi à se faire juste à l'ambassade canadienne et que pour le moment euh, les internautes ne sont pas en route. Donc il faut choisir par contre. A partir de là, ça va partir. très vite. Il y a l'affaire de l'ambassade envisagée. Il y en a un qui sert à faire un. un espèce de petit de gueule mort du chat, un qu'il qui est mort, etc. Il y a des moments où euh, il entre, entre le c'est refusé, étonnamment. Euh, il y a un projet, c'est plus la... du ils oui, il faut, faut envoyer des gens sur place, place, parce qu'à l'époque, il n'y avait, avait que trois agents de en Iran, et les trois sont en prisonniers de dans la ils n'ont personne sur place. Donc, ils font envoyer toutes les pour que les gens se fassent le pays. Alors, il y a c'est agronomes de M. qui ont bien les salles. Il y a des de je... Il y a de la neige, hein, il n'y a pas hein, un brin. de. En, en, en, en, en plus, hein. il y a. Il y avait une autre idée enfin, hein. Oui, euh, oh, on, on va dire qu'il y a des professeurs d'anglais qui sont. Dominique, il a fermé toutes les écoles qui ont enseigné l'anglais. Et à partir de là, euh, le directeur de l'OP, il va faire un restaurant complètement, c'est-à-dire plutôt de, de faire un truc en plus en... En... En... ou moins en repas, en souterrain, il va se dire non, on va faire un, un truc hyper un... gros comme ça, voilà, voilà. Euh... il se verra plus le jour. Et donc, du coup, il commence à monter de toutes pièces une. Euh, euh un... un... un... un faux un faux faux faux faux faux faux faux faux de faux faux faux faux qui faux euh, qui faux faux faux faux faux faux faux faux faux faux faux faux faux le faux faux faux c'est un film de 72 avec mon voisin qui un de qui avait des, des, des formations avec, les, avec des personnes. Et euh, qui tout le monde est en train un dans le bon de avec okay. des pour, pour, pour le, le, le film. Hein. Et euh, je le parce que c'est ce Avec une formule de cosmocélique conflict D'après une un, un, un, un ouais, histoire de Thérèse et ils ont attendent surtout qu'ils doivent commencer les, les, les repérages oui. en mars 1930, l'année dernière quand on a eu Star Wars, Star Wars a qui tournée à Tata Wii en Suisse. Donc du coup, l'idée aussi c'est que c'est complètement logique pour le planète et un peu moyen, d'aller en voir, qui profite un peu de Star Wars et là. Donc ils attendent que l'équipe de production va commencer les premiers repérages. Et donc, il ils commencent à annoncer qu'il faut un sentiment. Le problème, c'est qu'il y a un script derrière, c'est son et le directeur de l'opération appelle un ami à lui, qui est le docteur celui qui a fait les maquillages de la reine des qui s'en Et la petite lui dit, ah, mais attends, j'ai un manuscrit oublié là, si c'est veux que je vais en ça, peut marcher. Et ce manuscrit oublié, c'est le manuscrit de Seigneur de Lumière. Ils changent le titre, ils appellent ça Argo, Le commandant de l'opération est extrêmement content parce que c'est exactement ce hein, qu'il fait, il y a un mythologie, etc. Et en plus, le, le scénario est, est si dense que personne ne va trop creuser. Voilà, c'est pas possible. Et euh, un cours. Euh, deux euh, fois sur place, le euh, directeur de l'opération à ces différents rôles au diplôme, euh, les transformants en acteurs de l'opération, et le but du jeu, c'est que ces fausses identités, c'est que ce soit des producteurs. Donc, du coup, ils vont les décliner, les, les, les, les diviser pour qu'ils ressemblent à des producteurs. Donc, Donc, par exemple, euh, chez vous, la description d'un qui doit porter un pantalon dans le sel et son poche, une chuteuse en fond bleu, son largement en fond vert, quasiment jusqu'au avec la moquette. Euh, des casques et la chaîne en or avec les médaillons, et pour, pour terminer, même sous l'exception de Nabab ou en Boguette, un nom euh, manteau posé sur les épaules, ce que c'est comme une perte. Bon, et ça marche. Donc, ils arrivent à, à les emmener vers l'aéroport, il y a un nom, il y a un retard de l'avion. Bon, il n'y a pas la mousse mais il y a vraiment un nom, il y a un retard commence à regarder le journal en oubliant qu'il est producteur, il n'est pas facile le farci, tu vois. Euh, donc il y, y a vraiment une tension qui, qui augmente. Euh, le le, le oui. directeur de l'opération commence à s'inquiéter. Et, et au moment où finalement, oui. oh, l'agent va être isolé, c'est un agent qui les emmène vers la Suisse. Et là, il y a un des excuses qui, euh, qui s'aperçoivent que sur, sur le flux de l'âge, il y a des -A A-A-R-G-A-U. Et là, il tient par le droit le directeur de l'opération, et il lui dit, guys va devoir être... Yugas... Enfin, vous connaissez. Yugas va changer de sniff avec la Vous, il vient, vous en voyez toujours, n'est-ce pas Voilà, c'est ça. Vous avez même jusqu'à modifier le nom de... Et non, c'est une région de Suisse, d'où est originaire l'avion, c'est quand même complètement extraordinaire. Les types sont dans l'avion, dès qu'ils ont dépassé les limites du, du, du sol iranien, on ouvre le, le bar, ils boivent des, des logiméries. Et quelques heures plus tard, euh, l'agence de production reçoit son premier unique et dernier appel pour dire c'est fini, ils sont sortis. Donc le scénario avorté de euh, Seigneur de Lumière des états a servi à la CIA pour exfiltrer les prisonniers iraniens réfugiés dans l'ambassade de parce que le héros, de je la parole de son trévère, est engagé dans la CIA pour, en gros, ne pas faire fêter le manifeste, dans le trévère encore leur en France, peut-être un peu tu veux peut-être plus parler d'ordre, Un mot euh, rapide sur ordre, dont j'ai déjà un peu parlé, donc sans trop revenir dessus. Pour moi, Andre, c'est peut-être une lampe, des meilleures liens rencontrés, la façon dont c'est rencontré, qui était extrêmement accessible dans l'univers de Célasny, et en même temps, pour moi, on trouve à peu près le synthéisme de tout ce qui passionnait euh, Célasny. C'est-à-dire que, en fait, quand, euh, quand Célasny, on l'a dit, dit beaucoup, était extrêmement pourri de mythologie, de littérature, il le fait vraiment mémoire sur le plan d'Elisabeth. Euh, et il y avait énormément français littéraire, et euh, euh, ce jeu et cette technologie ce se des références, est euh, très présent dans son œuvre, mais notamment très, très présent, et qu'un seul manière peut-être un, un peu écrasante, et Zelensky le reconnaît pardon, un peu lui-même, dans ses premiers textes. Où il y a certains textes où le jeu, notamment, il y a une nouvelle œuvre qui s'appelle Night Nine Starships Waiting, je ne sais pas si elle a été traduite, où, qui est un, un, un, un, un hommage à, à. et qui, en fait, s'écoule un peu sur ce point-là, c'était les œuvres de jeunesse de Zelensky dans Ambre, les références aux mythologies sont là, ils mélangent absolument tout. Il y a un coup de mythologie nordique qui a Grazine qui apparaît au Gastar à un moment, euh, la mythologie celtique, la mythologie arthurienne, où il y a des passages absolument savoureux sur la mythologie arthurienne, où rien n'est jamais dit, mais si vous savez lire entre les lignes, vous voyez parfaitement qui est qui, c'est un véritable tour de force et une véritable réjouissance. Mais là où, euh, et c'était la force de Zelazny euh, dans sa maturité en tant qu'auteur, c'est que ces choses-là ne sont absolument pas nécessaires pour apprécier par ailleurs euh, la, force de, euh, la force de son écriture et de l'intelligence de son récit. Euh, Puisqu'il a tellement, à ce stade-là, de évidemment de, de, de, d'autres œuvres, hein, mais il a tellement assimiler et maîtriser les motifs narratifs qu'il s'en sert euh, d'une manière qui est, qui est qui est véritablement épique au sens au sens noble du terme. Euh, on parlait de cette histoire d'enseignant de, de, de, de, de Lumière de avec, euh, avec l'assassin la, qui devient le premier disciple. Dans Ambre, il y a effectivement le, la bataille des thermopiles avec la bataille de Corwin sur euh, thermopiles en vertical pour conquérir Ambre. Euh, donc il y a une espèce d'immense escalier et Corwin est en train de monter l'escalier. Il fait les thermopiles en vertical mais d'une part c'est lui qui progresse et en plus il est tout seul contre une armée de 10 000 types il n'est pas tout seul, c'est-à-dire il y a une trentaine de soldats et il est à peu près au, au milieu. Et on a la description de la montée avec en face, il y a c'est si au moins sais, un rapport de 1 contre, euh, contre 20. Quoi. Et on a la description rapide de comment les soldats tombent, etc. Ils sont meilleurs, mais le problème c'est que oui, ils arrivent en sur 10, mais au fur et à mesure, devant, euh, devant euh, Corwin, tombent ces soldats jusqu'au moment où, plus que, où devant lui il ne reste plus que son frère. Qui tire très longtemps et qui finalement va tomber. Et là, euh, ça c'est extrêmement fort. Corwin a un geste réflexe qui consiste à jeter les, euh, les atouts d'Ambre. Parce que ce point, je, je, je, je suis obligé de le poser pour, pour la, la chute. Les, les atouts d'Ambre, en fait, c'est-à-dire que chaque membre de la famille euh, royale d'Ambre est représenté sur des cartes et en se concentrant sur les cartes, on peut communiquer avec le télép télépathiquement. c'était déjà très fort, mais qu'on euh, peut aussi passer la main à travers la carte et donc du coup se détransporter. Et donc quand son frère bascule dans le vide, Corwin a le, le geste réflexe de jeter son, son jeu de tarot pour euh, que son frère euh, puisse l'attraper et quelque part se sauver. Et juste derrière, elle a pensé que, merde, du coup, moi je n'ai plus, s'il m'arrive quelque chose, maintenant je suis bloqué. Et, et là, on a vraiment, euh, avec cette action-là, ce double mouvement, le, le dynamisme du personnage du corps entre euh, altruisme et euh, personne. Oui, euh, donc, le. le bon... En fait, donc, Ambre, donc on dit souvent ces deux cycles, en fait à la base c'était cinq romans, donc deux cycles de cinq romans chaque, mais qui sont des romans assez courts. Euh, donc voilà, vous avez là, là c'est un cycle entier, bon, ça fait il y a de quoi lire, mais, mais, euh, mais par rapport au standard actuel, c'est pas, pas si énorme que ça. Euh, donc, euh, donc, que dire hein, que j'ai pas... Donc voilà, pour moi Zelazny, c'est vraiment le, le syncrétisme de toutes ces influences. Il y a toutes ces passions qui sont toutes dedans, donc on a ce personnage euh, immortel ou peu s'en faux euh, en personnage point de vue, qui a le, on retrouve le côté du démiurge puisque en fait donc, il est capable de se déplacer à volonté dans les différents ombres qui sont différentes ombres qui sont les reflets euh, des deux principes fondateurs de la réalité. Et euh, d'ailleurs il y a une discussion, une description, on retrouve le surartiste justement dont on parlait tout à l'heure, une discussion assez savoureuse. Et il y a toute une, une discussion philosophique sur est-ce qu'en fait j'atteins un monde que j'ai créé ou euh, qu ouais, est-ce que j'atteins un monde qui a été créé ou est-ce que je le crée par mon désir. Euh, et dans les faits, c'est la même chose, mais c'est une question qui, qui, qui est en tâche de fond oui. qui obsède un peu les... les... Et qui est tout au fond. Oui, puis dans l'infinité des possibles, puisque, en oh, on l'infinité des possibles. Oui. Voilà, est-ce que moi je suscite, je fais venir, de... donc c'est où ce possible-là Parce qu'ils voyagent d'une façon particulière, ils sont là, ils roulent dans sa voiture, je soustrais la montagne à ma gauche et j'ajoute une forêt. Je change la couleur du ciel. C'est extraordinaire, comme des artistes. Il oui. y en a encore dans le thème de l'artiste. Et, et ils sont artistes. Sur... Moi, je les ai vus dans un article, les seigneurs de la réalité. Vraiment... Ils sont artistes sur la réalité. Oui, ils, ils transforment. Au... Alors, ils se souviennent aussi d'endroits qu'ils ont aimés. il a à beaucoup aimé Avalon. Et donc, essaye de retrouver la valode oui, oui, il, il Eux, il Effectivement, il se guide par la mémoire pour se dire qu'est-ce que je ressens Est-ce que ça ressemble à ce que je connaissais Et il y a un moment où ça sonne juste et où il est arrivé. Voilà, et, est et il y a des passages d'une grande poésie dans le. le C'est dans le. Au début des, des fusils de valode je crois, où en fait, donc il, a, il a perdu son épée qu'il retrouve. Et euh, je ne que pas visite parce presque de mémoire, mais euh, il. Euh, il il, enfin voilà, bref, je, je, il, il, voilà. C est, c est, il dit en fait, c'est là, il retrouve dans donc euh, euh, il retrouve, bref, il, il dit, il y a cette formulation qui, je pas besoin, il retrouve son épée dans le creux d'un arbre et il dit là dans l'arbre de mon désir qui, qui est formulation euh, magnifique. Donc, il y a ce, et en même temps, euh, Corwin est un héros, euh, un héros dantesque et épique euh, et, et tout le, le, le. le, le, le, le, le André est vraiment une œuvre pour moi qui est totale, Alors, au niveau du plaisir intellectuel, euh, de, de, de, du jeu mythologique référencé, de la création, du foisonnement des idées, euh, et une œuvre véritablement viscérale de plaisir, parce que Corwin est tellement un personnage savoureux et, et prodigieux et merveilleusement bien campé, et ses frères aussi, tous, tous, toute la famille. Dans parce qu'il y, y, y a un côté extrêmement shakespearien dans cette famille oui. énorme, et on est dans Games of Thrones aussi, c'est-à-dire centre des chiens, etc. Euh, allez, je propose qu'on termine sur a... deux phrases, parce qu'on a ultra dépassé, il y a une intervention qui arrive. Pour résumer Corwin, le passage extraordinaire, où, lors du combat final entre l'autre rôle, qui est celui du chaos, opposé à Ambre, euh, Corwin se retrouve face à un seigneur du, du chaos, le seigneur le défie en duel, Corwin qui, lui, a autre chose à faire, lui jette sa cape au visage, et pendant que le type se débat avec la cape, il l'empale, le type retirant la cape, mourant, lui, oh mon dieu, que c'est vide, que c'est vide, et Corwin lui répond, nous ne sommes pas aux Jeux Olympiques, on récupère en récupérant sa cape, et en continuant sur ça. Personnage extraordinaire. Donc, nous, nous avons, c'était la euh, Zélasnière, des mythes, nous vous avons fait une belle arborescence, voilà, c'était une balade avec des détours, j'espère qu'elle euh, vous a plu, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, euh, vous pouvez les poser, mais euh, ça sera en dehors, on a largement dépassé le temps. Merci énormément, Timothée. Merci, de... Merci, Nicolas.